Hey guys, bonjour, bonsoir, good afternoon, welcome sur Fresh. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée, soirée, matinée, après-midi. Yes. Vous avez yes. pris un bon goûter, mmh. un bon petit déjeuner, mmh. un bon déjeuner, yeah. un bon repas, yeah. un mmh. bon mmh. dîner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission qui va être légendaire. Ça va être une émission véritablement légendaire Et yes. yes. vous allez comprendre Restez bien connectés, suivez-nous bien C'est une émission légendaire qui va rester dans les annales yes. On en parlera yes. durant yes. des mois et des mois yes. Et cette émission sera une émission référence yes. Aujourd'hui nous parlons d'un thème Il y a yeah. plus. plus Aïe, aïe, aïe, I, I, I, I, I, I. I. I. On parle d'Il y a Plus, yes. vous allez voir ce que c'est, c'est une émission qui va vous enflammer, vous mm -hmm. allez à un point, vous allez être mm -hmm. choqués, ok Et on a euh, sur le plateau euh, des chroniqueurs merveilleux, wonderful, yes. et on a également un public. J'aimerais d'abord savoir, est-ce qu'il y a un public sur le plateau de Fresh Il y a un public sur le plateau de Fresh Je vais reposer la question parce qu'on dirait qu'il n'y a que deux personnes. Est-ce qu'il y a un public sur le plateau de Fresh yes. Ok super, bien okay, okay, okay, okay, Et donc okay. j'ai une merveilleuse équipe de chroniqueurs avec moi mm -hmm. On va commencer Honneur aux filles, elle est habillée en vert aujourd'hui oh Non ce n'est pas un oh buisson Non oh là oh là ce n'est pas un buisson Mais c'est Jessica <rire> yeah. C'est Jessica, ça va Ça va, ça va Ça va. La deuxième fille également du plateau Qui est habillée en violet, non ce n'est pas un marshmallow Mais c'est <rire> Indira Aïe aïe aïe Ça va, et on a euh, je vais le présenter à la fin, lui, là. Yeah, <rire> C'est lui, là, à la fin. Et on a à ma gauche le R. r. Le R. On a Arsène et on a euh, le petit nouveau chroniqueur qui, yes. qui est un peu stressé, qui s'est rasé, hein, <rire> qui s'est <rire> rasé à son message, il a un peu une tête d'enfant. On a David Zélé. <improvise> ça, ça va, David Ça va et ça va Ça va ça va Ça va Ça va, ça va. Yes. Et aujourd'hui, on parle d'un thème incroyable. Ce yes. thème s'appelle « Il y a plus mm. ». Mm. Mm. Bon, je vais vous teaser un peu ce qu'on va dire. Écoutez, mm. cette émission va être légendaire pour mm. moi Parce yes. qu'au travers le visionnage de cette émission, tu vas être enflammé à un point. Allez. Tu vas avoir... yes. Plus on va avancer dans l'émission, yes. plus un feu, plus un zèle va commencer dans mm. yes. mm. ton mm. cœur. Mm. Une soif de Dieu va commencer à naître dans ton cœur. Yes. Aujourd'hui, yes. uh, ce n'est yes. pas une émission maman. véritablement. on va beaucoup rigoler, mm. mais c'est une émission où on va prêcher la parole. On yeah. va te parler et tu vas voir ce qui va se passer dans ton cœur. Mais D'ailleurs, aujourd'hui, Arsène, tu n'es pas venu seul, tu es venu avec oh. euh, ton GPS. Tu es venu avec ton guide. Oh, yeah. oh. Tu es venu avec la lampe sur ton sentier. Oh. Oh. Présente-nous ce que c'est ce livre-là. The Word of God. Ce livre. Ce ah. livre. Ah. Oh. Ah. Oh yes. Et yes. aujourd'hui nous parlons de cela, aujourd'hui nous parlons d'il y a plus Donc, mmh. est-ce qu'on va parler très rapidement On va te dire qu'il y a plus que ce que tu vis actuellement yes. On va te montrer comment y accéder mmh. Dans un premier temps j'aimerais poser cette question à chacun d'entre vous guys mmh. Est-ce qu'il y a plus Et comment ça il y a plus Il me dira, comment ça il y a plus En fait il y a plus Les chroniqueurs aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous soyez éléments Oui, oui, oui. Le public yeah. est venu là pour être, pour être enflammé aujourd'hui on a un public de feu, il nous faut des chroniqueurs de feu. Moi, bien ceux-là, là, baba. Les bon, bradys. Comment ça, il y a plus Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est cette expression C'est quoi Il y a plus en fait. Il y a mm. plus avec Dieu. Yes, Dieu a on. plus de toi et toi, tu peux avoir accès à plus mm. de Dieu. Yes. Il y a un monde, mm. Où Dieu t'attend. Il a des choses à te montrer. Il a yes. des choses à te dire. Hallelujah. Et il veut que tu accèdes à ce monde-là. Yes. Yes. Mm. C'est un monde en fait où tout est possible mm. et c'est un monde où tu peux être proche de lui. Yes. Mm. Dans le fait, dans l'expression il y a plus, on voit qu'en fait Dieu euh, a plus à donner. Yes. Et il faut aussi qu'on prenne conscience que Dieu a plus à nous donner pour pouvoir accéder à ça. Yes. Mm. Et ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui. Yes. Yeah. Dans, yeah. dans le GPS de Arsène, il y a des histoires que des hommes de Dieu ont vécu, yes, que nous yes, vécu, on vit une expérience. On peut yes. vivre aujourd'hui Parce qu'il est le même cadre. En fait. yes. J'aime ce que tu dis là parce que euh, des fois on regarde nos vies, mm -hmm. des fois on regarde la parole de Dieu mm -hmm. et des fois on voit qu'il y a un bug. C'est oui. C'est ça la génération vrai. fresh, c'est la génération mm -hmm. qui veut être chrétien de la Bible. Vivre yes. oui. ah. la, mm -hmm. la Bible. Yes. J'aime ce que tu dis. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternel. Autrement dit, ce qu'il a fait hier avec Moïse, il peut le faire aujourd'hui avec toi. Ce qu'il a fait hier avec qui avec euh, l'apôtre Paul. Avec yes. l'apôtre Paul, il peut le faire aujourd'hui avec toi. Yes. Euh, la relation qu'il avait hier avec Pierre, tu peux l'avoir aujourd'hui avec moi. Yes. Parce qu'il n'a pas changé, en fait. Amen. Et yes. il y a plus que ce qu'on vit actuellement. Yes. Il y a des dimensions plus grandes avec Dieu. Mm. Des dimensions plus grandes avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire également, Arsène Comment ça, il y a plus Moi, je pense que c'est vraiment réel. Hein. Je voulais vraiment mm. rebondir sur ce que tu disais. Mm. Vraiment, il y a plus. Vraiment, yes. il y a plus. Yes. Et quand on regarde, yes. en fait. Euh, les hommes de Dieu dans la parole de mmh. Dieu, du coup, mmh. comme Moïse, comme l'apôtre yes. Paul, on peut voir que vraiment, ils vivaient des choses incroyables. Des choses incroyables, Mais, yes. en fait, l'éternel, il n'a pas changé. Il n'a pas, mmh. mmh. pas changé. Dieu mmh. n'a pas changé. Il peut encore avoir plus, en fait. Mmh. Il Amen, peut encore Amen. avoir plus de sa présence. Il peut encore avoir plus dans l'intimité, yes. dans l'impact, dans l'évangélisation. Mmh. Yes. Moi, je vois vraiment le terme, il y a plus comme... Euh, mmh. comme en fait la vie chrétienne c'est un marathon mmh. yeah. la vie chrétienne c'est une constante évolution yes. c'est une, constante... yes. une, constante... yes. une constante évolution yes. et vraiment mmh. je vois comme... comme si en fait Dieu était illimité mmh. Dieu yes. est éternel et il n'a mmh. pas de fin ça veut dire que mmh. je peux pas rester dans la dimension actuelle mmh. dans la yeah. yes. il y a plus yes. vous savez euh, je pense que les, les principaux auditeurs et visionneurs ça se dit Bon, internautes et téléspectateurs de Fresh ah ben. euh, sont des jeunes. Et euh, bon, si vous n'êtes pas jeunes, bienvenue comme sur Fresh. Fresh, c'est pas pour les, pour les jeunes, pour les vieux, c'est pour ceux qui aiment Dieu, tout simplement Qui veulent aller yes. loin avec Dieu. Yes. Et euh, je pense que euh, la plupart de nos auditeurs euh, sont jeunes. Mais mm -hmm. je crois que nous, les jeunes, on a une grâce, c'est qu'on a véritablement du temps pour aller loin. Mm -hmm. C'est ça. Et si euh, on marche, comme tu dis, avec cette constante idée de progression, mm -hmm. d'évolution dans les choses de Dieu, mm -hmm. d'ici quelques années, on sera trop loin. Yes. Si et si j'aime oui, également, si que tu rebondis sur ce qu'il dira, dit, c'est qu'il y a plus. Amen. Des fois, on est chrétien et on a l'impression que, bon, voilà, quoi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mm. Autrement dit, je parle en langue. Mm. Voilà, je sens la présence de Dieu. Voilà, je vais à l'église tous les dimanches. Mm. Voilà, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Mais, mais voilà, quoi, ouais. je suis satisfait. Mm. Oh, je continue d'aller à l'église. Mais, mais non, en fait, c'est pas ça. Ah, Il y a non. bien plus. Plus. Amen. plus. Amen. Amen. Bounce, barabam, bah, bah, bounce, vas En fait, j'aimerais juste bah, dire par rapport à ce que tu as dit, par mm. rapport au fait qu'on est jeunes. Mm. Un jour, tu avais dit, euh, par exemple, l'apôtre Paul a déjà eu ton âge. Mm. Mm. Oui. Yes, yes, sage. yes. Ça, avais trop parlé. Mm. Je me dis wow, ils ont déjà eu mon âge. C'est pas Sandarise qui avait dit ça, j'ai mm. simplement wow. copié. Waouh. Okay. <rire> bah, bah merci pour, en tout cas pour euh, cette parole-là parce que ça m'avait tellement. Ils angusté. ont eu notre âge. Yes. Mais ils sont devenus parce qu'ils avaient l'idée de la constante évolution, de la constante progression. Yes, c'est ça. Mais vous savez, d'ailleurs, cette ça qu'on parle quand on dit il y a plus. Le problème c'est que des fois, beaucoup n'évoluent pas parce qu'ils mmh. ne savent pas qu'il y a plus. Yes. C'est wow. ça. Parce que Dieu a mis dans le cœur de tout le monde l'envie de progresser. C'est ouais. mmh. euh, Ça n'existe pas un être humain qui vient sur la Terre mmh. et qui veut pas progresser, que ce mmh. soit chrétien ou non. Mmh. Dans n'importe quel domaine, lorsque tu es à l'école, mmh. tu veux monter de classe. Yes. Yes. Lorsque, yes. lorsque vrai. tu es en CE1, tu vas aller en CE2. Yes. Yes. Ça n'existe pas quelqu'un qui veut redoubler. Yes. Si tu veux redoubler, yes. es bizarre. C'est <rire> vraiment bizarre. <rire> hein. On veut tous progresser. Lorsque tu travail tu vas un meilleur poste. Tu vas un meilleur salaire. Lorsque tu as 16 ans, tu vas avoir 17 ans. Lorsque tu as 5 ans, tu vas être majeur. Lorsque tu n'as pas le permis, tu veux le permis. Lorsque tu pas marié... On veut mm. te marier, on veut constamment évoluer. Ouais. Vrai. Mais le problème, c'est que des fois, certains n'évoluent pas parce qu'ils ne savent pas qu'il y a ça. plus. Regarde, David, montre-moi qu'il y a plus, frère. Parce que je pense là, à un internaute qui nous regarde et qui dit « Bon, moi, j'ai ma relation avec Dieu, mm. j'ai accepté Jésus, mm. euh, j'ai décidé de marcher avec Dieu véritablement, mais comment ça, est-ce est qu'il y a plus ?» Mais en fait, il y a toujours plus. Tu vois, peut-être actuellement, tu sens la présence de Dieu, tu te dis waouh, etc., c'est le maximum. Mais non, il y a toujours plus. Il y a il y des plus... gens qui sentent la présence de Dieu, mais il y a des gens qui entendent Dieu. Mm. Yeah. Là, il y a des gens qui entendent Dieu. Ouais. Il y a des gens qui entendent Dieu, mais il y a des gens qui entendent Dieu audiblement. Yeah. Yeah. Il y a des, yes. des gens qui entendent Dieu audiblement, mais il y a des gens qui voient Dieu. Yeah. Vous, voyez, yeah. vous voyez, Moïse parlait à Dieu face à face comme yeah. un homme oh. parle à son ami. Il y a des dimensions supérieures. Il y a toujours, toujours et encore plus. Comme Marcel l'a dit, l'éternel est illimité. Il il n'a pas plus changé plus en fait. Amen, amen. Il y a toujours plus. Il y a toujours plus. plus. Et franchement, je trouve qu'on a un peu trop été limités parce que il mm. n'y avait pas beaucoup de personnes en fait dans notre temps actuellement, genre mm. dans le 21ème yes. siècle, mm. qui vivaient des choses incroyables à mm. vivre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Les généraux de Dieu actuellement, je ne dirais pas qu'ils sont rares, mais il y en a très peu. Mm. Et moi, je veux que dans la jeunesse actuelle, mm. vraiment, qu'ils yes, yes. vivent la Bible, qu'ils mm. yes. yes. montent yes. yes. euh, euh, dans l'intimité, yes. dans la mm. consécration, dans l'impact. Que je peux vraiment vivre plus en fait. Purée, mais tu, tu sais, un jour le Saint m'a parlé, le Saint m'a dit une phrase, il m'a dit, tu sais pourquoi tu ne vis pas ma parole Parce que tu ne la pratiques pas à 100%. Mmh. Et est on est appelé à la vivre. Yes. Mmh. Vous yes. savez, moi je ne crois pas que euh, l'apôtre Pierre avait quelque chose que nous n'avons pas. Je yes. veux dire, c'est un vrai. homme, moi aussi je suis un homme, yes. on est... vous comprenez, je ne pense pas que Catherine Coleman a quelque chose qu'elle dira, ou Jessica non pas. Yes. Bien ouais. sûr, et, au final ils ont eu quelque chose qu'on n'a pas eu, mais mmh. c'était des hommes et des femmes de la même nature que nous. D'ailleurs, yes. la Bible dit euh, en parlant d'Eli, que c'est un homme de la même nature que nous. Mmh. Oh, Autrement dit, ce qu'il a fait, on peut le faire. Yes. On part avec les mêmes chances. Mm. Regardez, j'ai une question à vous poser. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il avait différent de vous de base mm. C'était un, un, un juif qui persécutait l'église, mm. un ennemi de l'église. Wow, wow, C'était comme wow. nous, on n'était wow. païens avant de connaître Dieu. Wow. On ne connaissait pas Dieu. Mm. Vous comprenez yes. Mais comme tu as dit, Arsène, ce qui a changé, c'est pas Dieu, c'est les hommes. Yes. Ce wow. désir-là d'avoir plus de Dieu n'est moins là. Ce mm. désir-là yeah. de des choses incroyables est moins là. Mm. Jessica, raconte-moi aussi comment c'est ce qu'il y a plus. Explique-moi en fait montre à quelqu'un qu'il y a plus que ce qu'on vit actuellement. Yes. Dans la parole, en fait, Jésus va dire, si je ne me trompe pas, c'est dans Jean 14 au verset 12, que ouais. celui qui croit en lui fera ouais. les œuvres que lui il a faites et des œuvres encore bien plus grandes. Bien yes. plus grandes. Et oui. le truc, c'est quoi C'est que euh, Jésus est venu sur terre pour nous montrer l'exemple. Et moi, je pense que lorsqu'on observe la vie de Jésus, lorsqu'on mmh. observe les miracles qu'il a fait, lorsqu'on mmh. observe euh, l'impact qu'il avait, mmh. on ne mmh. peut pas se dire, on ne peut pas être confortable dans la dimension dans laquelle mmh. on je est, c'est ah ouais, ça. Ouais. Mmh. Parce que la parole va dire que tout disciple a et comme, comme son maître, son maître. Oh. Et donc moi, je pars du principe que si mon maître a impacté des vies S'il si a guéri des malades, s'il si mm. a ressuscité des mm. morts Moi aussi mm. j'ai la capacité de faire ce qu'il a fait yes. Et bien plus encore ah, yes. Et c'est pour ça que je peux pas en fait me contenter de ce que je vis aujourd'hui mm. Parce que je me dis non assurément il y a plus yes. Et je crois que quand Jésus est venu Il nous a donné accès à plus en fait Yes yes yes, yes, yes. Bah, Tu sais par rapport à ça, en vérité je pense que euh, la parole de Dieu a un but mm. je pense que c'est également pour ça qu'elle est là c'est pour toujours nous pousser à avoir plus yes. en, plus. en oh, vérité est avec quand ma, même ma, ma. lorsque tu lis la Bible mm. et mm. tu penses à ta vie tu compares mm. à ta vie tu vois que non il y a un bug des fois il ouais, y a un manque il y a un bug des fois mm. il manque quelque chose il y, y, y a un petit problème en fait mm. tu vois que des fois il y a un petit problème mm. et je crois véritablement que lorsqu'on plonge nos regards dedans regarde, donne, wow. donne moi le, la parole frère lorsqu'on plonge nos regards dedans véritablement on se dit mais Attends, mais il y a des choses que je ne vis pas, là. Yeah, ouais. yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. La Bible yeah, yeah, yeah. dit dans Marc XVI, « Voici les signes qu'en combineront ceux qui auront cru en moi. ils chasseront les démons, ils guériront les malades, s'ils boivent un sur revanche mortel, ils parleront des nouvelles langues, Lorsqu'on regarde euh, la parole, lorsqu'on lit la parole, on se rend compte qu'il y a véritablement plus, en fait. cette émission a pour but de vous montrer qu'il y a plus. Vous savez, on ne peut pas avoir plus si d'abord, on ne sait pas qu'il y a plus. C'est vrai. Vous savez, un. Je crois que si des fois euh, la nuit tu as soif, tu veux boire de l'eau, c'est parce que tu sais que dans le frigo il y a de l'eau. Yes, ouais. Si tu savais, tu savais que tu ne savais pas que dans le frigo il y a de l'eau, tu ne mmh. t'autoriseras pas le fait d'avoir soif. Vrai. Parce que tu vrai. dirais, je vais avoir soif pour rien, je vais me faire du mal pour rien. Mmh. Peux capter, non? Et ça. là, on est venu vous raconter qu'il y a plus. Et ouais. j'aimerais mmh. qu'on prenne des exemples de la vie de tous les jours pour montrer qu'il y a plus. Mmh. Dans la présence de Dieu, il y a plus. Pourquoi, Arsène Montre-moi qu'il y a plus dans la présence de Dieu qu'on peut vivre tous les jours. Moi, je dirais, comme David l'a dit, il hein, y a des gens qui entendent Dieu. Il y a des gens qui entendent Dieu. Il y a des gens qui l'entendent audiblement, comme si vraiment il était là. Wow. Par exemple, quand tu me parles, je t'entends. Il mmh. y a yes. des gens qui entendent Dieu à cette dimension. Okay. Yes. Et je pense yes. que Moïse l'entendait à cette dimension. Moïse yes. et cette dimension. ce que je sens, c'est que vraiment, non, dans la présence de Dieu, on voit les limites. Hein. Par exemple, moi, mmh. à la dimension où je suis actuellement, mmh. quand je suis dans la présence de Dieu, je peux sentir vraiment, vraiment qu'il est là, genre okay. physiquement, mais mmh. certaines personnes ne vont pas forcément le sentir. Mais mmh. est-ce que moi, je vais rester dans ma dimension Non, non. il y a plus. Et je mmh. sais que… Parce que d'autres euh, ne le sentent pas, d'autres le voient, d'autres... C'est ça mmh. Voilà, il y a toujours plus, en fait, et c'est comme ça que je vois les choses. Il y a toujours plus, purée, mais tu sais, j'aime quelque chose. On, on, parle, hein, on parlait de Moïse, là, tout à l'heure, parce qu'en fait, euh, l'équipe de Fresh, on est en semaine de jeûne. Mmh. Mmh. Mmh. Ouais, yes on se de jeune. Du coup, on parle un peu de ça, de passer notre dimension avec Dieu. Et j'aime quelque chose dans Exode chapitre 6, Dieu va se révéler à Moïse et Dieu va dire je me suis, je, je me suis révélé comme étant le Dieu puissant à Abraham, Isaac mmh. et Jacob mais toi Moïse hey, je vais montrer à yes. toi comme étant l'éternel yes, wow. yes, autrement yes, dit yes, Dieu yes. avait montré sa puissance à Abraham, Isaac mmh. et Jacob mais Dieu a décidé de révéler une autre facette à Moïse Hallelujah. et en yes. fait Dieu a assez de facettes pour en révéler plein en fait il n'y a yes. aucune limite Abraham wow. avait connu Dieu Abraham avait mmh. expérimenté yes. Dieu Isaac et Jacob également mais ils n'ont pas expérimenté Dieu dans sa globalité mmh. parce que mmh. Dieu est tellement grand qu'il a plein de yes. facettes en fait. yes. et yes. j'aime yes. dire une phrase Arsène c'est que il y a ceux qui parlent à Dieu Il y a ceux ah, à qui yes, Dieu yes, parle Mais yes, il y a ceux yes. qui parlent la à Dieu et... yeah, yeah, yeah. il, yeah, yeah. yeah. il y a de différentes dimensions yeah. Il y a différents niveaux yes. Par exemple, aujourd'hui, euh, je ne peux pas être à l'aise Lorsque je regarde la relation que j'entretiens avec Dieu Et je la compare à celle de mon père spirituel apôtre <inaudible> oh, <Oui. moi> <inaudible> je, ouais, je vois la relation mon père spirituel a avec le Seigneur yeah. Je vois la mienne et je me dis Non, il y a véritablement plus, plus, yes. plus Il y a plus il y a plus. Yes. plus. Yes, J'entends les expériences qu'on père spirituel me raconte J'entends les expériences d'un tel, un tel De tel homme de Dieu même de mmh. tels jeunes, parce que mmh. beaucoup de jeunes vivent des expériences. Ça, vrai. Vrai. Et je ne peux pas rester dans mon confort et me dire amen. Bon, bah, chacun sa grâce. Yeah. Hein. Ouais, non, ça, ouais. parce que la grâce, elle est accessible à vous. Yeah. Elle est accessible, accessible à chacun yes. d'entre vous. Amen, les amen, les amen. Les amen. Yes. Il y a yes. plus. Yes. Est-ce que le public veut plus yes. Il y a véritablement plus. plus. Yes. Yes. Dans l'écoute de la voix de Dieu, tu le dis. Mmh. Dans, tu nous as dit qu'il y a des gens qui entendent Dieu audiblement. Mmh. Il y a d'autres qui l'entendent euh, par rêve. Mm. Mais quand mm. tu l'entends par rêve, c'est-à-dire que Dieu ne te parle que quand tu dors. Mm. Mais il y a d'autres qui l'entendent également la journée. Mm. Il ouais. y a d'autres qui ont des visions, mais il y a d'autres mm. qui ont des extases. Mm. Il ouais. y a même dans les visions, il y a des niveaux. Il ouais. yes. y a des visions yes. euh, spirituelles, mais l'apôtre nous dit qu'il y a des visions écran. Donc j'avais yes. l'impression mm. qu'on. Euh, qu vous voyez ce que je veux yeah. dire yes. vous voyez? Il y en a qui sont enlevés au ciel par y en exemple. Il y en mm. a des extases. Yes. Vous savez, je vais raconter une petite anecdote. Il euh, y a un chef de plateau ici qui s'appelle Ryan, vous comprenez. Mm. Euh, je me souviens que euh, lorsque j'étais vraiment très, très, très, très, très. Voilà, je venais de me convertir, tout ça. Euh, je me souviens qu'en 2015, euh, ma première vision écran, je l'avais eue sur lui. En fait, cest à que j'étais là en train de réviser, je m'en souviens. Ryan, à l'époque, était pas hein, vous comprenez. Ryan Numbu, il ne connaissait pas le Seigneur. On l'évangélisait avec Alexandre Blanchard, avec Julien, tout ça. Surtout Alexandre Blanchard qui l'évangélisait. Et je me souviens que moi, Ryan ne connaissait pas le Seigneur, ok mm. J'étais en train de faire mes devoirs. Et pendant que je faisais mes devoirs, bam C'est comme si on mettait un écran devant ma tête. Wow. Et je voyais Ryan à l'église en train de frayer, d'adorer. Yeah. Et ah, ça, C'est la God. première fois que j'ai une vision écran. Mm. Mais il y a des visions écran, il y a des visions spirituelles, il y a des yeah. extases, il mm. y a yeah. des visitations de Jésus, il y a ça. des visitations angéliques. Mm. Voyons pas, ouais. même dans les visitations de Jésus, il y a des niveaux. Même bien. dans les visitations angéliques, il y a des niveaux. Yes. En fait, il y a des niveaux tout le temps. Yeah. Vous captez ou pas Il hein. y a toujours plus de même. Quand, par exemple, je regarde... Des expériences que certains hommes de Dieu ont vécues mmh. dans la Bible, comme par exemple Zacharie mmh. ou euh, l'apôtre Jean. Mmh. Il y a des anges qui sont venus les voir en fait. Mmh. Mais Et moi ]royable. je pense que ça, ça reste pas dans la Bible. Mmh. Ça mmh. peut être réel. Yes. La Bible peut se vivre. Yes. Mais, regarde, Joseph est venu voir... Un ange est venu voir Joseph dans un rêve. Yes. Mmh. Mais Jean, un, un ange est venu le voir comme ça yes. Il yes. so, yes. y a toujours des niveaux, il y a toujours mmh. plus. plus Et j'aimerais aussi qu'on puisse aborder un thème, c'est il y a plus, c'est vrai. Mais Dieu a plus. Il yes. a plus. Wow. Parce que des fois, on sait qu'il y a plus pour nous. Ah, mais mais il faut vrai. on se rend compte que c'est la volonté de Dieu qu'on ait mmh. plus. Yes. Wow. Que Dieu veut qu'on ait plus. Mmh. Il me dira, comment ça est-ce que Dieu veut qu'on ait plus En fait, bah, je pense que des fois il euh, y a des gens qui se disent pas moi. Genre, ils mmh. disent, moi, je peux pas, en fait. Moi, je peux Parce pas. Pourquoi Parce qu'ils savent pas à quel point est-ce que Dieu mmh. est plus avec mmh. eux. Et Dieu a plus. Il a plus. C'est le fait qu'en fait, Dieu veut une relation avec toi. Il yes. veut être proche de toi. Dieu veut plus que tu entendes sa voix que son yes. oh. Dieu veut te parler oh. tous les jours. Dieu veut dire mmh. des choses avec toi. Yes. Et une fois que tu comprends ça, tu dis waouh en fait alors c'est à mon tour c'est moi aussi yes. yes. j'aime mon passage dans la Bible qui dit que Moïse, euh, enfin Dieu va dire de Moïse qu'il avait une relation particulière mm -hmm. donc yes. Tu peux avoir une relation particulière avec toi en fait. mm -hmm. tu mm -hmm. peux vivre des choses particulières avec Dieu des choses que toi lui et toi seul, vous savez que non, on vit ça ensemble. Ça, fort, c'est trop fort. c'est trop fort c'est Ça, tu veux aller bien. Il faut qu'on comprenne que c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Des fois, on a l'impression que non, c'est pour les autres, mais c'est pour Paul, c'est pour Bénine, c'est pour l'apôtre, la patrie de Sengue, c'est pour les hommes de Dieu. Non, non, non, non. C'est pour les hommes. Et parce que c'est pour les hommes, ils deviennent au final hommes de Dieu. En fait, C'est pour tout le monde, en fait. C'est pour jeunes comme enfants. Regardez dans la Bible, Dieu va se révéler jeune. Jérémie, il était mineur. Dieu wow. va ensuite se révéler à un vieillard euh, Moïse Parce que Moïse avait 80 ans hein, quand, mmh. quand il a commencé à servir ouais. Dieu yeah. Dieu va se révéler à des jeunes Dieu va se révéler à des vieux Dieu va se révéler à des moyens yeah. Dieu, va yeah. à des Dieu va se révéler yeah. à des bandits Dieu va se révéler à des voleurs Dieu va se révéler à... Parce que c'est pour tout le monde en fait. Amen. Yeah. Amen. Et il faut qu'on comprenne qu'il mmh. nous aime et qu'il veut mmh. le meilleur pour mmh. Arsène, est-ce que tu peux me montrer Et montrer aux téléspectateurs, à chacun d'entre nous Que Dieu veut le meilleur pour nous Il a plus pour nous parce qu'il nous aime En fait, mmh. en fait c'est sa volonté mmh. Et... Euh, moi, je regarde à l'histoire de l'apôtre Paul, du mm. coup, c'était Saul de Tarse, mm. quelqu'un mm. qui persécutait l'Église, quelqu'un qui voulait tuer, les, qui chrétiens. tuer les chrétiens, mm. quelqu'un qui était contre Jésus. Mais en fait, Jésus l'a tellement aimé qu'il mm. s'est révélé à lui, en yeah. fait. Il s'est révélé à lui soudainement, alors qu'il se dirigeait, en fait, pour mm. tuer wow. des gens. Wow. Ouais. Mais il s'est révélé à lui soudainement, il a dit, en fait, toi, je t'ai choisi. Wow. Et moi, je pense que Dieu choisit chacun d'entre nous, en fait. Yeah. Et wow. ce que Jésus, en fait, ce que Jésus est venu... Euh, Jésus est venu rendre la présence de Dieu accessible à yes. tous. Yes. Amen. Attends, attends, ça, attends, attention, attention, attention, attention, attention, attention, attention, attention, attention, attention, attention, dire. attention, dire attention, attention, dire attention, attention, attention, attention, euh, Dieu n'envoie aucun être humain sur la terre yes. avec, sans une destinée et mm. sans le potentiel d'accomplir sa destinée mm. yeah. Yeah. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous yeah. et dans ce plan-là nous sommes proches de lui yeah. mais là tu viens de dire une phrase très importante « My God » tu viens de dire que mm. Jésus mm. est venu rendre la présence de Dieu accessible il yes. ne mm. rien un verset que j'aime bien dans Colossiens 3.15, je crois, Colossiens 1.15, la Bible dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Mm. Yeah. Wow. Il est venu rendre cool. Dieu ça, réel, yeah. il est venu dresser un pont entre mm. Dieu et nous. Yeah. Jésus, c'est un pont, Jésus, c'est ouais. un médiateur. Yes. Yes. Yeah. Et en passant par lui, tu dis donc que n'importe quelle personne mm. peut accéder à sa mm. présence, mm. c'est ça yes. N'importe quelle personne. Quel. Juif, musulman, mm. païen, mm. Euh, ça, ça, ouais. euh, noir, blanc, mm. euh, asiatique, Amen. indien, n'importe euh, qui. Ok, donc Jésus est l'expression de l'amour de Dieu, quoi. C'est ça, okay. clairement. Okay. Jessica, dis-moi, j'ai une question à te poser. Mm -hmm. En quoi est-ce que Dieu a plus pour nous Est-ce que tu peux me montrer que Dieu a plus pour nous euh, Dans la parole, je pense que c'est dans Jean 14, au verset 27. Okay. En fait, la Bible dit que il nous donne une paix et la paix qu'il mm. nous donne, le monde wow. ne peut pas nous le donner. Yes. Et je pense que lorsque Dieu nous donne, il nous donne non seulement en quantité, mais en qualité. Yes. C'est-à-dire yes. qu'il nous apporte quelque chose que le monde ne peut pas nous apporter. Yes. Et mm. c'est en ça que je peux dire, en fait, que Dieu veut plus pour nous. Yes. Dieu ne veut pas que nous puissions seulement expérimenter ce que le monde a à nous offrir, mm. mais en fait, il veut nous donner plus. Mm. Et dans les psaumes, en fait, la parole va dire que sa grandeur est insondable. Mm. Wow. Et je pense que lorsque Dieu nous donne, en fait, il nous donne de sorte à ce qu'on puisse se dire je veux encore plus. Yeah. C'est comme s'il si yeah. nous donnait on se dit mmh, s'il m'a donné ça il peut me donner encore ah, plus. Yeah. Mmh. je vais, vais C'est super ce que tu dis, je vais donner la parole à, à, à David mais vous savez il faut, faut qu'on sache qui il est. Mmh. On fera des émissions, là on va un peu euh, faire des émissions vraiment plus euh, impactantes. Okay, yeah, yeah, que vraiment, on, veut, on veut impacter notre génération à travers Amen. cette émission. Je crois que cette émission est en train d'être légendaire. Là. Train légendaire là. Amen. Amen. Yes. Ça vous bénit ou pas le public yeah. hey. Des choses vraiment importantes qui sont en train d'être dites. Amen. Et on fera des émissions, véritablement, on va parler de la relation avec Dieu, comment la développer tout yes. ça. Mais j'aimerais vous dire ceci, vous savez, euh, Dieu est une personne. Mm. Yes. Jusqu'à là, on est tous d'accord. Mais outre le fait d'être une personne, et au-delà du de fait d'être une personne, euh, Dieu a des sentiments et mm. il a une volonté qui lui est propre. Yes. Et yes. la volonté qui lui est propre, c'est la suivante. Il veut être proche de nous. Vous savez, yes. j'aime dire ceci. Dieu veut être proche de toi plus que toi, tu ne veux être proche Amen. de lui yes. Dieu veut que tu entends sa voix plus que toi, tu ne veux entendre mm. sa voix. Amen. Ça, on doit le comprendre parce qu'il nous aime plus que nous, on sait Amen. Yes. Lorsque Amen. tu veux entendre la voix de Dieu Lorsque tu veux sentir sa présence C'est parce que tu t'aimes Et donc tu veux le meilleur pour toi mm. Mm. Mais Dieu t'aime plus que toi Tu t'aimes yes. Et il veut donc le meilleur pour toi Il sait que le meilleur pour toi C'est que tu entends sa voix mm. C'est que tu sens sa présence véritablement mm. Et il a véritablement plus pour chacun d'entre vous mm. La dimension dans laquelle vous êtes Si vous voulez évoluer Sachez que vous n'êtes pas seul à vouloir évoluer yes. Dieu yes. veut également évoluer yes. avec vous. Yes. Dieu. Yes. Dieu veut yes. également yes. vous amener dans mm. une dimension yes. supérieure yes. Dieu veut également vous amener plus haut Et Amen. David, lorsqu'on regarde dans la parole On voit, je ne sais pas, dites-moi un personnage biblique Moïse. Moïse. On voit qu'il y a Moïse égyptien, mm. on voit ensuite qu'il y a Moïse qui galérait au fait d'accepter de servir Dieu, mm. on voit ensuite qu'il y a Moïse qui voulait pas trop circoncire son fils, mm. on voit ensuite qu'il y a Moïse euh, qui, qui, qui, qui était un peu fébrile, mm. et on voit qu'il y a Moïse d'Exode 33 qui parlait à euh Il yeah. yeah, yeah, yeah. yes. yes. y a une évolution. regardons -oh, un autre personnage, n'importe quel. Sure. Pierre, on voit qu'il y a Simon Pierre, le pêcheur mmh. de poissons, mmh. euh, le frère d'André. On voit ensuite qu'il y a Pierre, euh, l'apôtre, mais mmh. qui va renier Jésus trois fois. Mais mmh. on voit ensuite qu'il y a là, Pierre qui va avoir. prêcher, qui va gagner oh, 3000 âmes. Yeah. Oh, yeah. Il y a une constante yeah. Yeah. évolution. Constante Et le but évolution. de Dieu, parce qu'il a plus pour toi, mmh. c'est qu'il est qu constamment une évolution. Amen, yeah. Amen, yeah. Amen. David, montre-moi, s'il te plaît, montre-nous que Dieu veut constamment nous faire évoluer. Mmh. Dieu ne veut pas que le David de 2020 soit celui de 2021. Yes. Pas mmh. que le David de février 2021 soit le David de décembre, tu vois. Vas-y. Dis-moi, frère. En fait, comme tout le monde a dit, Dieu en fait veut le meilleur pour toi. En fait, yes. mm. Dieu veut que tu sentes sa présence plus que toi tu le veux. Mm. Peut-être qu'actuellement, tu sens sa présence, tu dis, oh ouais, c'est tout, etc. Je mm. veux plus, etc. Mm. Mais Dieu en fait le veut. Enfin, Dieu veut plus que toi yes. tu le, ah, le, yes. le, yes. le wow. veux. Et En fait, une fois que tu as senti taf, sa présence, lui, Dieu, il veut que tu entendes sa voix. Mmh. Une fois que tu as entendu sa voix, il veut encore que tu ailles plus loin avec yes. lui. Et comme tu disais, en fait, euh, les personnages que tu nous as cités, ouais. en fait, ils avaient conscience qu'il y avait plus. Mmh. En fait. Donc ils faisaient les actes pour avoir plus. Mmh. En fait. Une fois que vous savez qu'il y a plus, vous vous dites non, là y vrai, il, hein. il y a plus. Il faut que je fasse plus pour atteindre le je plus. Sais, plus en fait. Arsène, là il dit quelque chose. Il dit ils avaient conscience qu'il y avait plus. Mmh. Attends mais bon, attends frère, lorsque l'apôtre Paul va se convertir dans oh, Acte là 9 là. si je ne me trompe pas, acte 8, non acte 9. Acte 9, 9 l'apôtre Paul directement, dès qu'il se convertit, il va être aveugle pendant trois jours mmh. et il va rentrer, enfin il va être aveugle et il va rentrer dans un jeûne. C'est dire que le gars se convertit, il rentre dans un jeûne. Il rentre dans un jeune. Et la Bible dit que dès qu'il a été guéri de l'aveuglement, il allait prêcher dans les synagogues. Pourquoi les gars rentre dans un jeûne Je pense parce que quand il a vu Jésus, vous savez, il y a un truc spécial avec la rencontre entre Jésus et l'apôtre Paul. C'est que quand Jésus lui est apparu, l'apôtre Paul va dire Qui es-tu Seigneur Écoutez, il va appeler Jésus Seigneur. c'est qu'il savait que Jésus était le Seigneur. en disant Qui es-tu Seigneur C'est pas qui es-tu C'est plutôt. My tu tu es profond, Ta mmh, personnalité yes, profond, yes, oh, yes. tu es profond, oh, yes. tu es profond, tu es profond, tu es profond, tu es profond, tu es profond, tu L'apôtre Paul, vous savez, avait resté des morts mmh. L'apôtre Paul oh là entendait là la voix de, la la la de, la de la Dieu oh la... J'ai vu Jésus plusieurs yes. fois. Yes. Yes. Outre la conversion, l'apôtre Paul un jour est dans une prison Jésus vient mmh. le visiter <nuft> Et il y a un moment donné, j'aime beaucoup ce passage-là L'apôtre Paul est allé au lieu très saint okay, oh yes. Il a visité le most high level Du paradis, on va dire Mais l'apôtre Paul va revenir sur la terre Et dans Philippiens 3, 10 en version La seule chose que je veux c'est connaître Christ toujours ah, a, a, ah, a, Parce que yes. lorsqu'on rencontre, lorsqu rencontre véritablement oh, Dieu, yes. on se rend compte de l'infinie grandeur de Dieu mm, oh là là. Et on se rend compte qu'il y a plus oh, au ciel yes. ah, yes, Un jour, yes. la yes. nous a raconté une histoire, il nous a dit que un jour il a été enlevé au ciel mm. Et lorsqu'il a été enlevé au ciel, il a vu le Seigneur Et quand il a vu le Seigneur, il s'est rendu compte, ou du moins il a eu l'impression, qu'il ne connaissait pas Dieu Parce que lorsque tu rencontres véritablement Dieu, tu as l'impression que tu ne le connais pas Tu dis mais attends, mais il y a bien plus en fait Tu vois, Arsène, il y a bien plus Il y a bien plus et ce qu'il disait, tu euh, disais que. Non. <rire> <David, rire> c'est quoi cette cohésion entre les. Vas-y, vas-y, mon frère, vas-y. Non, tu disais vraiment qu'il y a plus par rapport à la présence de Dieu yes, et tout yes. ça. Yes. Et non, ce que l'apôtre Paul a dit, c'est incroyable. Je me mm. dis qu'en fait, moi j'aimerais parler à un téléspectateur qui se dit mm. en fait. Bah, qui vit dans son confort. C'est-à-dire mm. qu'il vit sa vie. Mm. Le L'ennemi le de la en croissance. Ah. Il voilà. ah. y a plus en fait. Il y a vraiment plus dans sa présence. Mm. Et on va dans, vous dire comment avoir plus. Euh, voilà. amen, on va amen, vous dire là dans amen. la suite. Amen. Même dans l'impact, il y a plus. Mm. Peut-être que tu entends la voix de Dieu, il y en a qui l'entendent audiblement. Peut-être mm. que tu as gagné une âme. Il y en a qui gagnent une, 3000 âmes en fait. Mm. Oh là, là là. Une prédication. Waouh. Peut-être que. Je sais pas. Et en fait, il y a vraiment plus mm. dans mm. tout mm. plus, plus. Et je crois que qu c'est là qu'on est. Tu, tu sais, je pense que la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas les expériences. C'est. La, la communion dans la pensée, dans la manière de yes. yes. Je crois yes. que c'est yes. la quête de toujours plus. Mm. Lorsqu'on garde la vie de Jésus, il allait dans son impact de manière croissante. Et mm. j'aime quelque chose. Jésus va, euh, va, va, va parler aux apôtres dans Acte 1-8 et il mm. va dire Mais vous, serez, vous recevrez une puissance survenant sur vous, celle du Saint-Esprit. Vous serez, mettez-moi mm. euh, à Jérusalem, oh, euh, dans la toute la Jaramamma. Samarie, Maman. dans la oh, Judée et jusqu'aux yes. extrémités de la terre. Autrement wow. dit, c'est croissant. Mm. Yes. La, la, la, Jérusalem, c'est comme la ville. Mm. Euh, euh, euh, la Samarie, c'est comme le département. Mm. La Judée, c'est comme euh, la région. Et yes. les extrémités de la terre, terre c'est le monde En fait, yes. c'est un impact croissant yes. Toujours, ça, ça doit grandir wow. Vous voyez, lorsque vous regardez la nature La nature est appelée à grandir yes. Je veux dire, tu plantes une graine, ça fait un arbre yes. Après, yes. un arbuste. Après, Pourquoi Parce que dans la pensée de Dieu Tout est appelé à grandir yes. Tout est appelé à évoluer yes. Je ne dois pas être hier euh, Je ne dois pas être aujourd'hui comme j'étais hier yes. et Je ne dois pas être demain comme je suis aujourd'hui yes. toujours, yes. yes. yes. toujours, yes. yes. yes. toujours évoluer Amen Toujours évoluer Jessica, toujours évoluer toujours évolué. Mais même je pense qu'on peut prendre un exemple de la vie courante. Yeah. Euh, Lorsqu'un enfant naît, yes. au début il est petit, il y a des choses oh qu'il ne sait la pas la faire, la. mais mmh. plus le temps passe, voilà. plus euh, mmh. il développe ses capacités intellectuelles, voilà. plus euh, il, il, il développe, évolue. il yes. évolue. La il constante évolue. évolution. Et même naturellement, sans le vouloir, un enfant grandit. Yes. Yes. Parce qu'il mange, parce qu'il se nourrit, et il grandit, il grandit, yes. il grandit. Wow. Et je pense que c'est ça la volonté de Dieu pour notre vie, mmh. c'est yeah, que plus le temps passe, plus on grandit. C'est pas en fait que on se dit ouais, je fais de moins en moins les choses, mais au contraire, mmh. toujours, plus. Yes. Toujours, yes. toujours plus. Toujours plus, yes. toujours plus. Mais tu sais, l'être humain euh, atteint une certaine taille et après il ne peut plus grandir. Mmh. mais La bonne nouvelle, c'est que spirituellement, il n'a hey. pas de limite Oh là ça là Tu ne ya pas ya être trop yeah. grand, yes. tu ne yes. peux pas yes. yes. yes. Tu peux ah toujours grandir, tu peux toujours évoluer, yes. tu peux toujours progresser. Yes. Tu ne dois pas prophétiser en 2020 comme tu prophétisais oh en 2020. Tu ne dois pas avoir des résultats dans Vous comprenez Toujours plus. L'évolution, même par rapport au plan de Dieu pour notre vie, moi, je pense vraiment, je crois vraiment que Dieu veut pas qu'on reste dans ce, dans la dimension actuelle. Yes. Yes. Yes. On est appelé à être. En fait, tout le monde a un grand appel. Yes. Yes. Tout le monde vraiment pour tout le monde, Dieu a un grand appel. Vous savez plan. ça, c'est quelque chose. Souvent, les gens ont l'impression qu'on dit ça pour flatter les gens. C'est vrai. On dit ça pour être gentil, pour être sympa. T'as un mm. grand appel. En fait, non. C'est mm -hmm. parce que véritablement, t'as un grand appel. Amen. Yes. Amen, Dieu compte sur toi. Dieu veut t'utiliser, mais tant que tu t'en rends pas compte. Mm -hmm. oui. yes. Mmh. Tu vois ouais. vrai. Mais moi je pense qu'en vrai personne n'a un, hein. ouais. un petit appel. Tout le monde a un grand appel parce qu'on a tous un grand Dieu. Il y a ça. On a tous un grand Dieu. Vraiment je pense que la personne que Dieu veut faire de nous, je pense que cette personne-là dans le futur-là, elle a une intimité ah. terrible avec Dieu. Yes. Oh, là, là. Je pense que cette personne, elle impacte de manière terrible. Oh, là, là. Tu sais, on va yes. parler de ça, mais j'aime dire une phrase. Il faut chercher à réduire l'écart entre celui que je suis et celui que je suis appelé à être. Réduire constamment l'écart entre celui que je amen. suis et celui que je suis appelé à être. Je suis appelé à être ceci. Mmh. Dieu compte sur moi pour devenir ceci. Mmh. Et constamment, je dois chercher à réduire l'écart. Yes. Je n'ai pas le temps de me plaindre de qui je suis, de mes mmh. fautes, de mes erreurs. Je dois chercher à réduire l'écart. Et j'aimerais qu'on puisse lancer une rubrique Storytime. Et j'aimerais que vous puissiez, vous, cher chroniqueur, témoigner en fait et parler à un téléspectateur comment vous, vous avez fait pour mmh. monter de dimension. Mmh. Et là, même maintenant, nous sommes en jeu Je sais que toi, tu es dans un jeune, de 30 jours, yes. je sais que toi également là-bas euh, yes. moi également je suis en je suis en JDI jeune à durée indéterminée je suis en JDI, yes. Sur ton JDD je n'ai duré déterminé <rire> moi je suis en JDI, je n'ai duré déterminé et euh, jusqu'à ce que j'ai ce que je fais oh, yes. Oui. Yes. Vous savez, il faut que les actes qu'on euh, puissent traduire et amen. refléter la volonté de notre cœur oh. Il faut que lorsqu'on garde nos actes, il faut que lorsque Dieu regarde nos actes, Dieu se dise mm. Il veut yes. Yes. Ah, yes. Souvent on se contente du fait de dire, non mais Dieu voit les cœurs, hein. mm. <rire> Dieu voit que je l'aime, <rire> <rire> Dieu voit que je veux plus Frères et sœurs, c'est vrai, mais je crois que Dieu regarde aussi les actes qu'on Je crois qu'en regardant les actes qu'on Dieu dit non, lui il ne veut pas vraiment mmh. elle est pas vraiment je capter, non ouais. c'est vrai je crois qu'on doit chercher à lui montrer Seigneur, je veux ça mmh. Amen. Regardez, on va lancer leur rubrique story time Et Dieu va apparaître à, à, Où, où, où an, l'ange de l'éternel va venir voir euh, Jacob un jour mmh. Et um, l'ange de l'éternel va le visiter Et Jacob va retenir l'ange alors que l'ange va vouloir partir mmh. Et il va dire, je ne oh, te laisserai là, pas ça, te quitter yeah. Sans que tu m'aies béni Tu yes. oh, yes. wow. devrais voir quelque chose Imaginez yes. cette soif là mmh. wow. Et là on va lancer leur rubrique story time Et on va parler de ça, comment Amen. vous avez fait Amen. Et quels sont les conseils qu'on donne Pour mmh. justement accéder à plus C'est yes. maintenant story time <rires> hey guys, de retour sur Fresh à la rubrique Story time. Oh là là, on dirait, on dirait que le public est endormi, est-ce qu'il y a un public sur Fresh <rires> <rire> il y a un public sur Fresh Et nous yes. sommes dans notre rubrique Storytime dans l'émission Il y a plus, plus. Et j'ai une question à vous poser, bon il y a un verre ici Ne vous dites pas, euh, ils ont un <rire> verre de whisky C'est <rire> quoi ce liquide là, c'est quelle couleur là Non non non, c'est un verre Parce que David a un exemple et il voudra utiliser yes. le verre tout à l'heure yes. C'est un verre rempli de Red Bull Parce qu'on a des ailes comme des anges Alors oh oh Rigole, oh rigole, my rigole. God. Ok, donc je disais tout simplement, nous sommes dans la rubrique Storytime et j'ai une question à vous poser, cher chroniqueur. Mm. Comment est-ce que vous vous avez fait Quel est le témoignage que vous pouvez donner pour avoir plus mm. Qui commence Moi je vais bien commencer. Ah, Moi, je comment vais bien... le R oh. En fait, raconte-moi rapidement. Un jour, tu t'es dit quoi pour avoir plus En fait, vous savez, les choses de Dieu, je pense qu'il y a véritablement des dimensions. Yes. Ce qu'on entend par dimension, c'est niveau. Je pense que mm -hmm. dans la dimension 1, il y a l'écoute de la voix de Dieu 1, mm -hmm. Mm -hmm. il y a euh, la grâce 1, mm -hmm. il y a euh, cela 1, mm -hmm. et dans la dimension 2, il y a l'écoute de la voix de numéro 2, mm -hmm. etc. etc. Mm -hmm. Et comment tu as fait D'ailleurs, vous savez, un. Hein, euh, nous, nous reconnaissons que nous sommes véritablement jeunes spirituellement. Amen. Yes. Amen. Amen. Je crois que c'est une clé pour évoluer. Ouais, mmh. Quand tu penses que non, c'est bon, je connais, je sais. Ça. Vous savez, la preuve que tu connais, c'est que tu te rends compte que tu ne connais pas. Yeah. Parce que quand yes. tu connais Dieu, tu te rends compte que non, il est tellement mmh. grand quelque chose que tu oh, connais ça. pas. Dès lors que tu crois que tu connais, c'est la preuve que tu ne connais pas. Ouais, clair. Je pense que d'ailleurs, une des clés, c'est reconnaître que ce que je sais, c'est une goutte. Ce que je ne sais pas, c'est un océan. Wow. Et en pensant comme ça, je suis en train de me conditionner dans le fait de chercher toujours plus. Mmh. Vous voyez, non Si je crois que ce que je sais, c'est un océan, et ce que je ne sais pas, c'est une goutte, Bon, j'ai pas trop d'intérêt ouais. à savoir, mais il yes. faut être humble. est ce que, que la Bible dit, que l'humilité de la gloire. Et wow. se dire, ce que je sais, c'est une goutte, ce que je ne connais pas, c'est un océan. Et toi, yes. un jour, tu t'es dit ça, raconte-nous. Bah, c'était un jour, on était ensemble, je me okay. rappelle. tu te rappelles. Genre, Chez moi, On, non? Avait... Ouais, on, on préparait avait... émission, euh, une émission fresh, avec Woolly, avec... Il euh, y avait Jess, il y avait Indy. Mm. Ouais, yes. il ouais, y avait... Euh, ouais, ouais, ouais. Et, genre, c'est quoi En fait, on avait regardé euh, plusieurs vidéos. Ouais. Vraiment, ça a déclenché une. D'hommes de pendant. Dieu où il ouais, y avait des guérisons des, doux, des malades, ouais, où il y avait des paralytiques qui se ouais. levaient, des aveugles qui étaient guéris, et et toi, des ouais, sourds qui entendaient. Ouais. C'était terrible. Et en fait, je voyais vraiment le Saint-Esprit se manifester de manière mmh. terrible. Et tu nous avais dit une chose. Mais on sentait la présence de Dieu d'ailleurs. Ouais, voilà. Et tu nous avais dit, en fait, il y a une différence entre l'onction euh, et la gloire de Dieu. Mmh. Il y a une différence entre lorsque le Saint-Esprit agit mmh. ou lorsque c'est toi qui déverses l'onction de Dieu. Et je me suis dit, en fait. Attends, attends, attends. Il y a des dimensions dans les choses de Dieu. Il y a de des Dieu. dimensions dans les choses de Dieu. Et comment en fait, quelle intimité cet homme doit avoir avec Dieu mmh. pour manifester cette force. C'est vrai puissance. que l'homme de Dieu qu'on regardait en, en, en, en l'occurrence euh, manifestait une, yes. la gloire de Dieu véritablement. Mmh. Ah. Les sourds entendaient, euh, les paralytiques mmh. se levaient, les gens en fauteuil laissaient mmh. leur fauteuil, mmh. euh, les aveugles le voyaient. Mmh. Et Amen. Et et je me suis dit en fait, bientôt ce qu'on va vivre nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a, quoi Qu'est-ce qu'il a, je me suis dit en fait Que je n'ai pas Voilà, je me suis dit en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Non, j'aime pas assez Dieu mm !» -hmm. Je me suis dit « Non, ah. je cherche pas assez Dieu mm !» -hmm. Parce que lui, pour manifester ça, pour impacter de cette manière, il a dû vraiment renoncer à lui-même. Yes. Vraiment se donner dans l'intimité, je me suis dit yes. « Non !» Tu sais frère, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, je vais te ouais. laisser continuer, mais juste pour dire quelque chose. La vérité, hein, chacun d'entre vous ici, vous pouvez acheter un iPhone à condition que vous avez l'argent pour l'acheter. Mm. Apple ne regarde pas qui vous êtes. Mm. Il s'agit wow. juste d'avoir l'argent. Le, yes. oh Dans les choses oh de Dieu, oh guys, je vous promets que ce mm. n'est pas qui tu es, c'est le prix que tu es. Il y a une avec ah. Dieu, Guys. Ne regarde pas votre apparence. Cool. Ne regarde pas qui, qui vous ma, êtes. Ma, Elle regarde simplement une chose. Qu'est-ce que tu es prêt à payer? Nice. Oh, ça. Tu peux aller à Apple avec un jean déchiré, mm. tu peux aller à Apple avec un costard trois pièces. Yes. Apple s'en fout. L'important, c'est que tu viennes, tu payes l'argent. Yes. Yes. Je crois que dans les choses avec Dieu, lorsqu'on veut évoluer, il n'y a pas euh, on regarde qui tu es, mm. on regarde ton passé, on regarde ton background, mm. on regarde non, toi tu es assez on regarde juste le prix que tu es prêt à payer. Amen. Je vous dis, les dimensions dans les choses de Dieu sont accessibles à chacun mm. d'entre nous. Ça. Il n'y a pas, regardez dans la Bible, il y a des personnes de différents backgrounds, mm. de différents ça. horizons pour nous prouver. Yeah. En fait c'est accessible à tout le monde, Amen. Ça dépend d'une chose, je suis prêt à payer le prix ou pas mmh. C'est vrai, hein. yes. Dieu ne cherche pas des gens intelligents, des gens parfaits, mmh. Dieu cherche juste des gens. Des gens qui sont prêts à payer le prix pour ce C'est ça. Mmh. ça, et en fait ce que, ce que je voyais, je me disais non, j'aime vraiment pas assez Dieu, et je me suis okay. dit non, en fait je veux me consacrer, mmh. pas seulement pour manifester ces choses, mais vraiment pour le rencontrer, mmh. vraiment pour avoir cette intimité avec yes. lui en fait. Et c'est ça qui a déclenché une soif en moi et j'ai vraiment mmh. posé des actes. Mmh. J'ai vraiment posé des actes. Par exemple, là, je suis dans un jeûne de 30 jours, je me dis non, mmh. wow. je ne peux pas ressortir de ce jeûne avec la même relation que yeah. j'avais avant. Quoi. Tu sais, beaucoup se disent, oui, mais un jeûne de 30 jours, oh là là là là, mais c'est... Vous savez, un hein, mmh. euh, Vous faites selon vos standards. Mm. Mm. Et c'est vous qui déterminez vos standards. Mm. Ça. À première vue, un jeune de trois jours, ça a l'air d'être un truc de ouf. Mm. Mm. Si tu te forces à en faire un, je te dis que ça sera rien du tout. Amen Tu te diras, c'est tranquille. Maintenant, on n'exerce pas forcément les gens à faire ça. Ouais, mm. Toi, c'est ce que tu as senti dans ton cœur yes. Yes. pour passer à un autre niveau, OK Il mm. euh, y a un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth qui a dit, moi, jamais je n'ai... Un grand homme de Dieu, hein, ouais. qui voyait Jésus, qui a dit, moi, jamais je n'ai plus de trois jours, parce que la réponse, tu n'as jamais plus trois jours à venir. Donc, <rire> c'est pas parce que tu jeûnes forcément que Dieu va se révéler à toi. Yes. C'est toi, tu as senti ouais. que Dieu t'a tiré à ça. c'est yes. là que tu as posé. Donc, yes. en gros, Arsène, tu as posé un acte pour avoir plus. Amen. Yes, c'est exactement ça. OK, qu'est-ce que tu as fait d'autre Ce que j'ai fait d'autre, c'est que bah, je, je, je me suis tout simplement... Inondé de la parole de Dieu. Mm. Wow. Je me suis inondé de la parole tu de passais Dieu. J'ai passé beaucoup de temps dans la parole voilà. de Dieu. J'ai vraiment décidé, parce qu'en fait, c'est par la connaissance mm. qu'on accède à plus. Mm. C'est vraiment par la connaissance en fait, qu'on entre dans notre appel. Mm. qu'on devient la personne que Dieu yes. veut. Yes. Amen, et amen. Je me suis vraiment, vraiment inondé de la parole de Dieu. Yes. J'ai décidé de vraiment me consacrer, de yes. payer le prix, euh, de vraiment mettre de côté la distraction et de me focaliser. Amen. De, me, de vraiment me focaliser amen. pour amen. avoir plus. C'est vrai que dans la quête de profondeur avec Dieu, notre, notre dimension doit faire attention parce que des fois, le divertissement peut devenir distraction. Enfin. C'est ouais. important de se divertir aussi hein, parce ouais. que... Ouais, bien sûr. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu, s'appelle John Bévert, euh, il était là comme ça, il cherchait des révélations, des révélations et il s'était isolé, Dieu lui dit « va au cinéma avec tes amis ». Il dit « non, là c'est pas Dieu qui me parle, là c'est pas possible ». Dieu lui dit « va au cinéma avec tes amis wow. ». Et il va au cinéma avec ses amis, quand il revient, il a la tête allégée, et là Dieu commence wow. à lui parler, lui, parce que des fois, il faut aussi, vous captez ce oui. que… Oui, il faut aussi être équilibré, le but de Dieu, vous savez, on a aussi une âme, n'est-ce pas mmh. Il faut aussi en prendre soin, et il faut aussi vrai. accepter, se divertir, mais… Faut faire attention des fois qu'on cherche des profondeurs. Ok, j'aimerais demander Il dira, Indira, qu'est-ce que tu as fait On était mm. en confinement il y a quelque temps. Qu'est-ce que toi tu as fait Parce qu'on euh, sent véritablement, Arsène, que tu es en train de grandir avec mm. Dieu. Mm. On le sent, moi je le sens personnellement. Amen. Et Amen. je sens également, Il dira que tu as véritablement grandi avec Dieu pendant le confinement. Qu'est-ce que tu as fait Parce que le confinement, c'était un, un temps propice pour mm. toi. C'est ça. Qu'est-ce yes. qu que tu as fait Comment ça a commencé En fait, bah déjà le confinement, tout le monde disait « Ouais, trop nul et tout. On va être confiné, tout ça, non, ouais. non, mais moi… » En fait, dès, dès le, avant le confinement, dès que j'ai su qu'il allait y avoir un confinement, je me suis dit waouh, une occasion de grandir avec Dieu mmh. parce que je me, en, en fait, t'es es obligé, t'es bloqué. Ouais, es bloqué, donc ah, bon, es bloqué. Bon, pas le choix autant en profiter et je me suis dit waouh là j'ai vraiment vu mon occasion je me suis dit non ça c'est mon confinement ça c'est mon retraite avec Dieu un mois mais ça a duré plus ça c'est mon un mois et demi de waouh en fait j'approfondis ma relation avec Dieu je grandis avec Dieu surtout tu tu tu tu bah oui bah tu tu étais seule tu tu pouvais grandir yes j'étais seule enfin j'étais chez mes grands parents en vrai mes grands parents à un moment ils se sont dit mais elle est bizarre elle même pas pour manger, parce que je n'ai, mmh. je n'ai aussi pendant le confinement, et elle ne mange pas, elle est dans sa chambre, voilà, mmh. là, là, là, là. Oh my God. bon, je passais du temps avec eux, mais il voyait qu'il y avait un changement, en mmh. fait, et je sens que pendant le confinement, il y a un changement qui s'est wow, oh yeah. passé parce que j'ai passé du temps avec raba, raba. Je me réveillais et je faisais genre une to-do list de la mmh. journée, oh yeah. I mean. j'ai fait ça, à 10h. Wow. Yes. et c'est là que j'ai commencé à prier plus longtemps que d'habitude, mmh. à passer plus de temps, je me disais, Amen. et là, je passais beaucoup de temps dans la prière, et je me disais, wow, en fait, il y a même des dimensions dans la prière, tu mmh. peux... Enfin, je sais pas, Tu peux vivre des choses dans la prière, yes. tu peux adorer, tu peux parler yes. à Dieu, Amen. tu peux lire la parole de yes. Dieu, tu peux Il la vivre, tu peux yes. visionner ce que tu as lu, ce que tu viens de lire. Mm. Et euh, j'aime beaucoup bah, le wow. GPS de Arsène, la parole. Le GPS de oh Là, je lisais un verset qui disait que la parole, elle est, elle est plus tranchante qu'une épée à la double, double tranchant. Wow. Wow. Ça veut yes. dire que quand je lisais ça, en fait, ça me transformait. Mm. Et j'ai voilà. vraiment sorti ce confinement. Waouh, wow. la lecture de la parole transformait me transformait. Amen. et depuis, bah, j'ai grandi, grandi euh, avec Dieu. Yes. Amen, Donc, amen. En fait, tu, tu as juste accordé plus de temps à Dieu. Vous mm. savez, euh, souvent, c'est une question que les gens se posent. Mais comment on fait pour évoluer avec Dieu, pour développer mm. sa relation Moi, j'aime bien dire cela tout simplement. Comment est-ce que tu fais pour développer ta relation avec un ami je Tu passes pas du, du temps, temps avec lui, lui. Ça. tu t'ouvres à lui plus, mm. ça. tu lui confies des choses intimes, amen. tu l'invites à faire des sorties. Avec Dieu, c'est pareil. Amen. Comment exact. faire pour développer sa relation avec Dieu Tu fais ça. Mm. Moi, je me souviens personnellement que ma relation avec Dieu, ce que j'avais fait pour la développer, c'est... Purée, mais c'est simple comme bonjour. Je passais plus de temps avec lui. Amen. Amen. Et quand on dit ça, les gens ont l'impression « Ah, c'est trop simple ton truc là. C'est pas possible, c'est trop simple. Mmh. » Mais c'est tout en fait. Mmh. Dieu a rendu les choses simples, les choses accessibles pour qu'on puisse en profiter. Yes. Mmh. Et des fois, lorsqu'on vient de dire « Non, mais moi là, ça marche pas, ça marche pas. » tu ne passes pas du temps avec lui alors, mmh. tu ne peux pas, écouter. Dieu est fidèle, yes. Dieu est fidèle, tu ne peux pas passer du temps avec lui, le chercher mmh. véritablement mmh. et ne pas l'expérimenter, mmh. et je sais que David, toi tu as un argument, tu as une réponse à ça par rapport à comment accéder à plus, yes. euh, Arsène nous parle des actes à poser, ça peut être le jeûne, la prière, euh, Indira nous parle d'être organisé, et organiser son temps autour de la croissance spirituelle, mmh. mais je sais que toi, il y a un exemple que tu veux prendre avec ce vers là, mais j'aimerais dire ceci, et tu, je pense que c tu, vas, tu vas me rejoindre sur ça, vous savez, tant que vos deux pieds ne sont pas dans l'ascenseur, hmm. l'ascenseur oh. ne se ferme pas et vous ne montez pas. Yes. Wow. Tant que les deux pieds ne sont pas dans l'ascenseur, l'ascenseur ne nice. se ferme pas. Si tu as un wow. pied en dehors de l'ascenseur mm. et un pied dedans, mm. l'ascenseur ne se ferme pas et tu ne montes think. pas. Yeah. Si tu n'as pas les deux pieds avec Dieu, tu n'as pas les deux pieds consacrés à Dieu, mm. si tu n'es pas à 100% à Dieu, l'ascenseur ne se ferme pas et on ne yes. monte pas à une autre dimension. Yeah. Il s'agit de mettre ses deux pieds avec Dieu, d'être 100% avec Dieu. Yeah. Et là, tu te qualifies pour monter avec Amen. Dieu. Et même dans l'exemple de l'ascenseur, dans l'ascenseur, c'est une petite boîte, n'est-ce pas? où mmh. pas beaucoup de personnes peuvent être, mmh. et les temps où on veut vraiment monter avec Dieu, yes. pour vraiment progresser avec Dieu, il faut accepter comme de savoir se consacrer à Amen. Dieu, yes. se rendre seul avec Dieu, yes. pour monter avec yes. Dieu. Yes. Et David, voilà tu es un cool. exemple avec ça, mais retenez bien, tant que mes deux pieds ne sont pas dans l'ascenseur, les portes ne se ferment… pas ah. ah. mmh. yes. David, c'est quoi l'exemple avec ton verre Qu'est-ce que tu veux nous dire En fait, comme on l'a dit, si tu veux plus de Dieu, en fait, il faut que tu fasses moins de toi, en fait. Et vous ah. bon, voyez tu là… Tu fasses moins de toi dans quel sens, frère bah, par exemple, en fait, tu passes, comme tu l'as dit, tu passes un peu plus de temps avec Dieu. Tu passes, ok, donc tu, tu renonces à toi quoi. Voilà, mm. tu renonces un peu à toi, etc. progressivement. Tu, ok. Tu passes de plus en plus de temps avec Dieu. J'ai l'impression qu'on t'entend pas, frère, faut parler plus fort. Frère. Tu Amen. renonces un peu à toi progressivement. Okay. Okay. Mm. C'est pas pour moi, c'est pour le micro. Hein. Okay, Parce okay, okay. Que, <rire> en fait. Non, okay, <rire> Et tu passes un peu plus de temps avec Dieu, yes. progressivement, etc. Mm. Et comme on le voit en fait là-dedans, c'est comme si. Tu peux prendre le verre, hein Ok. En fait, bon. là, c'est comme okay. si c'était. Attends, mais bien, pour qu'on voit la caméra, mais bien, ta. Ok, faut qu'on voit bien le. Liquide, en fait, là, okay. c'est comme si c'était nous, en fait, là. Ok. Et en fait. Il faut que ça diminue en fait, afin que Dieu puisse yes. remplir yes. cela mmh. ce rempli. En fait, mmh. Dieu ne va jamais s'imposer en fait. Wow. Dieu ne va jamais venir prendre et après il va remplir comme ça. Ça va faire un non. mélange bizarre. Mmh. Exactement, non. Non, mmh. c'est pas, bon, pas bon, Comme ouais. si on mettait de l'oive. Tu vas être hein, angéliquement quoi. démoniaque. Exactement. Exactement. <rire> tu vas être euh, béni d'une manière maudite. C'est Exactement. <rire> Exactement. Donc Dieu va attendre que tu diminues, etc. Mmh. Pour Dieu va attendre que le verre soit vide avant de remplir. Exactement. Plus tu diminues, plus ça va remplir. En fait. Dieu vient quand il y a un besoin, en fait, quand ouais. il se rabide, en fait, il y aura un besoin, il va se dire non. Là, en fait, là, il faut que je remplisse. Yeah. Bon, ouais, je... Ouais, voilà comment C'est vraiment cet exemple, parce que ça montre que Dieu, c'est... Tu un gentleman en fait. Yes. Il s'impose pas, pas. Mais quand tu l'appelles, mm. es... il est là. Mm. Dieu ne s'impose pas. Dieu, Dieu ne va pas forcer les choses. Dieu n'est yes. pas un, un forceur de châtelet. Dieu n'est pas <rire> <rire> <rires> Dieu pas un coiffeur de châtelet. Là, tu <rire> sors, <rire> il te donne une carte. Viens, viens, n'est pas Dieu n'est pas ça. <rire> non, <rire> ça. Et en parlant, Arsène, euh... <rire> Moi <rire> ah, il faut qu'on aille au coiffeur. Bon, David, dans Non, frère, aïe. nos couples, elles sont... Attends, montrons nos dégradés. Ce n'est pas des dégradés, c'est une coupe aïe. vraiment dégradée, là. Elle dégrad... non dégradée, frère. Aïe, aïe, aïe. David, une les mobiles même moi, Moi, là, on a des couples. Non, là, c'est terrible. Dans les prochains tournages, on aura des bons dégradés. On ouais. On devant Fresh. vous à avoir des bons dégradés. Yes, yes. Les filles sont bien coiffées, ils se font. Ils sont bien coiffées. Amen. Enfin, elle bien, elle a bien coiffé ses cheveux, elle a bien coiffé les cheveux d'une autre Mais, je rigole, je rigole Mais donc tu dis David qu'en fait il faut accepter de se fider Amen Mais j'aimerais qu'on puisse clôturer en disant ceci les gars Il faut que chacun des téléspectateurs se rende compte C'est pour tout le monde Amen yes. Vous savez moi, personnellement, je vais vous dire Moi, lorsque je me suis converti J'avais des grands problèmes avec le monde mm. Je me souviens que j'étais en couple avec une fille euh, qui ne connaissait pas Jésus et qui était mm -hmm. vraiment anti-dieu. Yes. Et euh, du fait que j'étais en couple avec elle, j'ai des problèmes avec le monde. Mm. Aujourd'hui, gloire à Dieu, euh, j'avance avec le Seigneur. Amen. Vraiment... Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Yes. Et... Jamais de ma vie, j'aurais cru pouvoir véritablement entendre la voix de Dieu, mm. pouvoir vivre une relation avec Dieu. Et j'aimerais dire à tous les internautes qui nous regardent, tous les téléspectateurs, en fait, c'est pour vous. Mm. Jésus est pour tout le monde. Amen, la amen, présence amen. de Dieu est pour tout le monde. Amen. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous, toute l'humanité parvienne au salut. Amen. Pas que les, pas que les, les, les, les, que les Anglais, mm. pas que les Congolais, mm. pas que les, les Asiatiques, mm. pas que les Américains, yes. pas que les Italiens, yes. pas que les Camerounais. Tout le monde, en fait. Yes. Pas que ceux qui ont un problème avec ça. Tout le monde. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est toi qui nous regardes, mmh. que tu puisses vivre une intimité forte avec Dieu. Amen. Que tu puisses sentir sa présence, que tu puisses aller au travail le matin. Mmh. la oui, Vous savez, yes. euh, je me souviens que lorsque j'allais en cours, il y a... Il y a de cela, euh, il y a de cela trois ans, ça fait trois ans que... que J'ai quitté l'école. <rire> euh, euh, j'allais en cours, je me souviens que je prenais le bus numéro 3 dans ma ville et tous les matins, je voyais un papa qui était en costume, qui prenait deux places dans le bus parce que, guys, il étendait les mains comme ça il priait. Je me disais, il est fou À l'époque, là, je n'étais pas zélé comme ça, je me disais, mais il est fou, ça a de sagesse Vous comprenez Plus tard, je me suis dit, hallelujah C'est toi qui raison Yes Il était comme ça, et il était comme ça dans le bus, il était là, et bon, il ne priait pas, tu t'es le bas là Non, il était là comme ça. Merci Seigneur pour cette journée, merci oh là là. Père, il était en cravate, il était bien habillé oh avec la sa la. petite mallette. vous comprenez ou pas mm. Et c'est là que je me suis rendu compte de ceci, c'est que c'est pour tout le monde, c'est pour les adultes, yes. c'est pour les jeunes, c'est yes. pour les bébés, c'est pour les enfants, c'est pour tout le monde, mm. regardez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, euh, l'apôtre nous l'a dit au quatrième culte dimanche, la première fois qu'il a senti l'onction était dans le ventre de sa mère. Il avait ah, six mois dans le ventre de sa mère. Oh là là. Il n'avait même pas six mois de vie, il avait six mois dans le ventre de sa mère. Wow. Vous comprenez ou pas ce que je yes. veux dire Il avait six mois. Donc c'est pour tout le monde, c'est pour Amen. les bébés, c'est pour les jeunes, c'est pour les vieillards, mm. c'est pour tout le monde. Mm. Ça. Abraham était vieux, mm. Jérémie était jeune, mm. Paul avait un certain âge, Pierre avait un mm. certain âge, mm. l'apôtre Jean était jeune. Mm. Euh, vous comprenez pas Les nuques éthiopiens n'étaient pas juifs, c'est mm. pour tout le monde. Christ est pour tout le monde. Amen. La présence de Dieu est pour tout. Yeah. Yeah. Et l'évolution avec Dieu, c'est pour... Tout, Tout le monde. monde Et je pense, guys, et j'aimerais qu'on puisse conclure sur ça, Jessica mm. Il est temps véritablement de prendre la décision d'accéder à plus. On ça. a trop, on a trop nagé dans le petit bassin. Mm. Ça va à un moment donné le petit bassin à la piscine on fait le tour. Ouais. À un moment donné, il faut aller là où on a pas pied. Mm. Yes. Il faut aller dans les choses profondes. Mm. Donc, à un moment donné, il faut chercher à évoluer. On yes. yes. a trop passé le temps dans la dimension dans laquelle tu es. Yes. Tu as trop passé le temps et on aimerait t'inviter. Et nous-mêmes, on s'auto invite à ça parce qu'on se parle à nous-mêmes. Mm. Moi, je ne suis pas satisfait de là où je suis. Mm. Mm. Je suis pas. Vous êtes satisfait de là où vous êtes ah Non. Mais qu'est-ce que vous êtes satisfait de là où vous êtes non. non. Alors, on sait que si on veut la plus, il faut qu'on pose davantage d'actes. Jessica, yes, est-ce que tu pourrais donner le mot de la fin Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se révolter. Mmh. À un moment donné, il faut mmh. prendre une décision. Mot, se révolter. Yes, ah. c'est ça. En fait, on ne peut pas être là et se dire oui, bon, à un moment donné, il faut se faire violence, il faut yes. se dire non, je veux plus. Mmh. J'ai un appel, j'ai une destinée. Mmh. Peut-être mmh. que je ne connais pas exactement ce à quoi je suis mmh. appelée, mais je sais que Dieu a un plan pour moi, mmh. donc Allez. je décide vraiment de me Focaliser sur Amen. ma croissance et je décide de grandir mmh. Je ne me compare pas à ce que les gens vivent autour de moi oh, Mais yes. je me compare à ce que Dieu m'appelle à vivre yes. et je yes. cette Dieu m'appelle à vivre et yes. je yes. me révolte yes. Mmh. yes, on va se quitter sur ce terme-là mmh. Se révolter contre qui je suis de devenir celui que je suis appelé être yes. Yes. Et nous déclarons véritablement yes. euh, que vous grandissez avec Dieu que tous ensemble, Vous les internautes, les téléspectateurs et nous-mêmes Nous grandissons tous ensemble Amen. Amen. En tout cas on va se quitter dessus N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram Qui ça fait juste en dessous N'hésitez pas à également yes. à nous envoyer Envoyez des questions. On répond à toutes les questions en privé à partager ah, yes. Parce que je crois que cette émission est en train d'impacter les vies. Ah. Yes. Yes. On se voit à la prochaine. Stay fresh. God bless. À la prochaine. <rires>